Bonjour tout le monde, ici c'est le cours de Coréen avec Saul Samali. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les doubles voyelles. Il y a onze doubles voyelles. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ya. Yo Yo Yo You You 예. 예. 예. 예. 와. 와. Way Oui. Wa. Wa. Oui. Oui. Maintenant, nous allons voir un petit peu plus en détail. Vous vous souvenez, la première voyelle en coréen, c'est A. Et là, si vous ajoutez le son I devant A, ça devient IA. Ensuite, c'est la même chose. Si vous ajoutez le son i devant, cela fait io. Toujours la même chose. O devant o, on ajoute le son i, cela devient io. Pareil pour le son u. On ajoute i devant. Ça fait you, on le fait rapidement. You là, vous allez deviner si on ajoute le son i devant et cela devient yé. La même principe on ajoute le son i devant et cela devient yé. Pour la voyelle oa, pensez que c'est la combinaison de o et a. Oa. oa La combinaison de o et e oe oe La combinaison de ou et o wa oa OU plus E, cela fait OUÉ. Enfin, E plus I, cela fait EI. Je vous relis les onze doubles voyelles. YA, YO, YO, YU, Ye, YÉ, WA, We, WO, We. Oui. À vous de jouer. Ouais. Ouais. Ouyo. Ouyo. Voilà ce que j'ai préparé aujourd'hui, c'est les 11 voyelles. Dans les prochaines vidéos, vous allez apprendre les consonnes. À très bientôt